Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes toujours de cette grâce que le Seigneur nous accorde. Et surtout d'être aussi dans cette allégresse et dans la joie que notre Seigneur conduit encore. Que nous puissions vraiment lui rendre l'honneur et la gloire qui lui dit nos cœurs et nos âmes. Le Seigneur est vraiment avec beaucoup d'allégresse à l'endroit de ses dieux. Comme nous l'avons entendu, nous devons pousser les cris de joie. Amen. Et bien l'église, effectivement, est l'endroit le de ces il qui a réellement fait des grandes choses. Et comme notre paix se fait lui encore ce matin, il dit, il est ici, il a tu appris. Il demeure le seul Dieu. C'est lui qui a la force pour pouvoir t'énigrer. C'est lui aussi qui a la force aussi pour pouvoir aussi garder et protéger aussi. C'est un grâce pour nous de pouvoir trouver un, un rocher où nous pouvons nous appuyer. Amen. Un secours véritable ne peut manquer autant de la maîtresse. Il est vraiment le consolateur. La consolation véritable, elle vient de notre Dieu. Quand le monde de la terre est bouleversé, nous sommes sans étude parce que nous avons vraiment un refuge de Nous avons trouvé un refuge dans lequel chacun de nous se trouve vraiment en sûreté et en sécurité, parce qu'il a confiance en ce Dieu. Il faut vraiment l'avoir trouvé, mon frère et ma soeur. Vous savez, c'est ce que la Bible dit, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste réfugié se trouve sur Il faut vraiment avoir réalisé cela. Il faut réellement aussi avoir cru en cela, pour réellement aussi expérimenter réellement que c'est vrai. Et quand on dit que c'est un refuge véritable, que le Dieu. Vous savez, dans l'écriture que notre précieux enfin, frère, nous a lu tout à l'heure, je pense que je voudrais juste lire une mention de cela, je pense que c'est chapitre 40. Esaïe, donc, il est très bien ici, il dit, je pense que c'est ça. On va lire à partir de la série juste dit La série 18, l'Ésaïe 40, 18, il dit, à qui voulez-vous comparer Et quelle image ferez-vous sonner là c'est un ouvrier qui fond une idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il souffre des chaînes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la brûlure et se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Mais ne savez-vous pas? N'avez-vous pas appris? Ne vous on pas fait connaître dès les commencements? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Et il étend donc les cieux comme une étoffe légère, et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes en néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même scellés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre, et leur il souffle sur eux et il se dessèche. Un tourbillon les emporte comme le chôme. À qui me comparez vous pour que je lui ressemble dit le saint. Verset 26 dit, Levez vos yeux en haut, Regardez. Qui a créé ces choses Qui fait marcher un ordre de leur Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas eu qui fasse des faits. Alors pourquoi dis-tu, Pourquoi dis-tu, Israël Ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais ne laissais-tu pas, mais ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel. Nous avons un puissant rédempteur. C'est merveilleux, frères et sœurs, lorsque les saintes écritures nous montrent réellement la dimension de ce Dieu que nous avons. Il dit, hein, il est monté en haut et en montant en haut, il a fait captive la captivité. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il pouvait se tenir là, il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés du séjour de mort. C'est qu'il a manifesté réellement la toute-puissance pour que toi et moi, qui serons devenus de croyants, c'est-à-dire qu'on devient croyant parce qu'on croise, et nous puissions réellement réaliser que, mais c'est vrai, cela, il a fait, nous, le croyant, nous sommes bénéficiaires. De, de ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement accomplir lorsqu'il était sur la terre pour que nous puissions aussi être de vainqueurs et de victorieux. On ne, on ne dit pas cela pour pouvoir répéter à la bouche, effectivement, ou la parole d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour que le croyant soit informé de ce que lui il est, de ce que lui possède. Lorsque nous savons ce que nous sommes et ce que nous possédons, alors nous pouvons nous écrire comme celui qui peut, dans les scènes d'Écriture, dans le livre, qui dit que le juste, lui, il n'écrit pas le mauvais. Souverain. Parce qu'il sait réellement là où il se repose. Le problème, c'est de pouvoir savoir si nous sommes des justes. Parce que le juste, il n'écrit pas le mauvais. Les mauvais, nouvelles peuvent venir, mais cet homme ou cette femme ne peut pas tomber. Parce que d'abord il connaît sa position, où il, il est réellement enraciné en Il connaît réellement qui il est et il connaît effectivement en qui il s'est totalement confié. N'avez-vous jamais réfléchi, frères et sœurs, mais jusqu'à un seul instant, d'une certaine manière, parce que, que ce ne soit pas historique pour les uns comme les autres, mais voyez-vous un peu ceci, c'était des hommes véritablement comme vous et moi, et à la même chair que comme nous l'avons effectivement, parce que la chair est la même. Les yeux que nous avons aussi, effectivement, voyant aussi les choses, la manière comme nous nous voyons aussi. Ces hommes-là étaient là, effectivement, et là, juste à côté d'eux, il y avait d'abord une autorité qui était au-dessus, hein, donc c'était une autorité suprême qui était le roi. Et quand un roi décide, et on fait ce que le roi dit. Donc si c'est la sentence et la mort, c'est la mort qui s'ensuit. Et là, effectivement, il avait ordonné qu'il y ait une fournaise jusque-là. Et la Bible dit que cette forêt était tellement chauffée qu'elle était, on sentait vêtements lâchés parce que c'était fortement chauffé. Et ces hommes-là étaient là devant lui et tous les autres, effectivement, lorsqu'elle a trompé s'en sanatariant, effectivement, et s'est fait rétentir leur son des instruments, et tout le peuple devait s'agénuer. Et alors, là, ces hommes qui étaient là, lorsque tous les instruments ont chanté rétentir, effectivement, ils n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Et pourtant, ils étaient des hommes comme vous autres. Voyant aussi, avec le même yeux aussi, comme vous voyez aussi, et voyant aussi, effectivement, que la mort était là, sous, sous leurs yeux, c'était que que ont dit, qu'on disait, bon, ça va être. Non, ils le voyaient sous leurs yeux. Comment est-ce que ces hommes pouvaient arriver à pouvoir, réellement, s'éteindre là Parce que, si nous pouvons dire aussi une chose aux frères, si nous restons dans le domaine naturel, effectivement, ils étaient là, ils ne voyaient que le roi, vous voyez que tout ce qui se dit, effectivement, vous savez, l'influence, effectivement, la pression des autres qui, dans un mouvement, nous avons entendu ici une fois. Donc, la, la masse, effectivement, tu te trouves toi seul et tout le monde plie les genoux. Tu vas dire que, mais ils ont raison. Parce que, toi, tu. Regardez, frère. C'est cela, c'est cela la chose que nous devons être conscients et vraiment bien comprendre, frère, que. Marcher dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'aventure. Ne marchez pas comme si... Bon, mais non, il faut qu'il qu y ait quelque chose qui se soit passé avec toi. Si cela n'est pas là, vous partirez un jour, frère, hein, parce que la pression sera tellement si grande. La pression des hommes, elle est tellement si forte, frère. Sachez que c'est des hommes, effectivement, qui, qui étaient là. Avec, vous verrez toute une foule entière qui pouvait s'agénuer là et faire cela. Et toi, tu te tiens là, debout. Tu vois dire, mais enfin, mais si la foule fait quand même comme ça, c'est que quelque part, il y a la vérité. Regardez encore d'autres exemple, effectivement. C'était au temps du roi, je pense que c'était le roi vous vous souvenez, non Qui était avec son armée et tout ça, évidemment, et qui parla à Josaphat, effectivement, qui lui dit Mais oh, mais veux-tu que c'est une galate, un monde, effectivement, et l'autre, et effectivement, ainsi de suite, parce que c'est une ville qu'on a pris, et que nous voulons aller prendre cela. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous souvenez encore, vous fait il dit, mais consultez donc l'éternel. Cet homme a fait sortir une batterie de prophètes. Oh oui, tous ces hommes-là, ils étaient vraiment impressionnants. Hein, dans leur façon de pouvoir faire. C'est important, frère, ce n'est pas une répétition, mais c'est nécessaire. Dans leur façon d'être, effectivement, ils étaient vraiment impressionnants. D'abord, même euh, leur branches sortait avec même le corne pour même faire siffler. Et puis là, et tout son cœur est lancé avec tout ce qu'il pouvait avoir comme cérémonie. Et puis ils ont prophétisé. Et puis le roi Qu'est-ce décrit, dois-je monter effectivement là-bas oh Tout son dit, monte au roi. Tu auras certainement la victoire. Monte au roi. Tu auras certainement la victoire. Tu reviendras, ainsi par l'éternel, oui. Et tous les prophètes ainsi disent, ainsi par l'éternel, c'est sûr et certain. Tu vas monter, tu vas aller, tu vas avoir la victoire. Je crois que c'est dans le livre de roi, je suppose. Je pense que c'est un roi, chapitre 22, si vous me permettez. Je puis simplement lire ça. Regardez, un roi, au chapitre 22. Je pense c'est je pense oui, c'est un roi. Un roi, chapitre 22. Ah, oui. oui, oui, oui, oui. Et que nous avons parti mais verset, c'est On resta donc trois ans sans qu'il y ait guerre contre la Syrie et Israël. La troisième année, nous la fête, le roi de Judas descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramon Galate est en nous Et nous ne nous inquiétons pas de la répondre, effectivement, de le même du roi la Syrie, elle dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi à ta guerre à Josaphat répondit, au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte, maintenant je t'ai pris, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ combien 400. C'est une batterie. Hein 400 prophètes, mon frère et ma soeur. Vous êtes tous des êtres humains, non Regardez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200, et puis 300, 400 prophètes. Que, que le roi, il a, il a fait venir, effectivement, 400 prophètes ici. Ici, on va bien entendre certainement la parole de l'Éternel, parce que je dis, considérez l'Éternel parmi les 400, c'est sûr et certain que Dieu va parler. Maintenant, il continue, il dit, ici, il dit... Et il dit, alors il dit, verset, verset, verset et le roi d'Israël, assemblant les prophètes au nombre des 400 dirons, et leur dit, « il est attaquer à je attaquer Ramon d'Andalat ou dois-je y renoncer Et il répondit, monte, et le Seigneur la libérera entre les mains du roi. Donc tous, je crois c'était comme un cœur, hein, tous, répondirent effectivement, et le Seigneur, notre Dieu, la libérera entre tes mains. Alors il dit, je, dire, je la fasse mais... Qui avait une autre, effectivement. Ils sont 400. 400, ils ont eu à pouvoir répondre, effectivement. Évidemment, vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que quand on est un homme ou une femme, effectivement, qui, qui n'a pas de position, Alléluia. qui est vraiment instable en soi, on se laisse facilement impressionner. Et on est vraiment emporté aussi facilement. Parce qu'il y a des émotions charnées par la force du groupe et de la masse. Ils sont plus nombreux, donc là il doit y avoir quelque chose de vrai, parce que la masse va dans cela. Frères et sœurs, je l'ai toujours répété ici, Dieu n'est pas dans la masse. Amen. Amen. Amen. Si Dieu peut vous apporter la grâce de voir cela et de comprendre le Seigneur marchera et fera grand-chose avec vous. Regardez bien. Et alors, cet homme ici, c'était un homme qui aimait, parce que ce n'était pas de la bouche du roi d'Israël qui est devenu consulteur éternel, non, c'était de la bouche de Josaphat. Parce que Josaphat aimait bien son Dieu, Il connaissait bien, vous savez, qu'il descend effectivement de David. C'est sûr, c'est Cette lignée-là, en fait, quand vous observez très bien comment les choses sont, il y a toujours quelque chose qui est resté, en fait. Ah, par rapport au roi d'Israël qui était effectivement avec, vous connaissez ce qui s'est passé effectivement avec les serviteurs de Salomon, ainsi des suite, vous savait cela, et puis la tribu de Juda qui s'est séparée, qui est restée ici après la mort de Salomon, vous connaissez ça. Et là, vous connaissez, vous connaissez quand même Joseph. ça. Quand l'ennemi était environnant, effectivement, il n'a pas tremblé Il a simplement dit cherchons l'éternel. Et vous Amen. souvenez de cela Amen quand même, Je pense que c'est toujours dans colique, non Je pense que le vous là, peut-être peut-être peut-être encore, dans le livre de Chronique, on Chronique, quelque chose je pense c'est ça. Merci mon précieux frère. Voilà. Ouais. Merci mon frère. Deux chroniques au chapitre 20. Ça. Oui. Oui. Là, oui. Oui. Oui. Regardez bien pour que vous puissiez comprendre cela aussi. Merci mon précieux frère. Deux chroniques au chapitre 20. Oui. Oui. nous pouvons lire Merci. Oui. Oui. Oui. Oui. Merci. Après cela, le fils de Noah et le fils monde et avec eux de moi, mon Moab, Ma marchèrent contre les Moab, pour lui faire la guerre. On vient d'informer Josaphat en disant qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, qui sont à sort ainsi, ainsi, ainsi. Et verset, verset 3, verset 3 il dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Judas. Amen. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes, les villes de Judas pour chercher l'Éternel. Donc c'était Judas. Amen. Non, non, vous vous souvenez encore Amen. Et Judas, effectivement, qu'est-ce que, lorsque, lorsque hein, hein, Jacob priait, hein, dans la prière de Jacob, il disait une chose, effectivement, dans l'exode, hein, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, et, et, je pense que c'est ça, Vous lui arriver, donc, regardez bien ce que se trouve ici, chapitre 19, effectivement, de la Genèse. il dit ici, verset pour lire à partir de verset verset verset merci. 49. 49, je laisse verset Merci, merci merci. merci, merci. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se procéderont devant toi. Judas est un jeune lion. Tu revêtiras du carnage, tu reviens du carnage mon fils qui ploie le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sept ne s'élèveront point de Judas, ni le bateau souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Amen. Amen. Amen. Donc, c'était cela, effectivement, qui comptait Joseph. Et alors, cet homme connaissait Dieu, il aimait son Dieu, nous retournons dans le livre de Roi, et c'est lui qui a dit donc qu'on tout l'éternel. Et il avait réellement senti quelque chose, que malgré la parade du roi, qui était respectable, malgré le nombre de, de tous ceux-là qui étaient des de, de, de, de prophètes, effectivement, au nombre des 400, malgré ce qu'ils ont eu à pouvoir prononcer, effectivement, dans les cœurs de Josaphat, il disait, mais c'est vrai, ils sont 400, c'est pas là le nombre que je regarde. Mais ce que je veux, hein, moi, c'est la parole de Dieu. Et c'est une chose. Un fils de Dieu cesse. Amen. Lorsque c'est la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle touche le cœur. Elle, elle est revêtue de quelque chose de surnaturel. Lorsque Amen. vous la recevez, vous sentez qu'elle fait quelque chose en vous. Amen. Alors là, il dit, mais j'ai entendu, mais il y a quelque chose qui n'a pas pénétré comme c'est que la parole de Dieu pénètre. Il dit, y a-t-il pas un autre prophète? l'éternel, effectivement, par lesquels on peut consulter consulter. C'est une grâce, mon frère et ma soeur, que Dieu donne à un homme d'avoir quelque chose comme cela qui reconnaît la parole de Dieu. C'est ce qui nous maintient effectivement dans la vérité, mon frère. Autrement, nous, nous sommes tous et nous serons tous emportés, effectivement, dans, dans la vague, en réalité, parce que c'est ce qui s'est passé depuis donc des de générations et des générations. Quand vous voyez, effectivement, dans les âges des églises, nous y entrerons. Dans les âges des églises, effectivement, vous pouvez voir comment les gens ont été facilement emportés, en réalité. Les gens qui pouvaient, lorsqu'on pouvait le regarder, croire réellement qu'ils étaient réellement des de, de, de chrétiens, de, de croyants véritables. Mais lorsque le mouvement est arrivé, alors ils ont été emportés par le nom de ce mouvement. Ce n'est pas ce que nous prétendons être qui compte pour Dieu. C'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ce qu'il a fait de nous. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur a posé la question à, à, à, à ses disciples, il dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme? Qu'est-ce qu qu'on qu qu dit de moi? Qui j'y suis en fait? Alors les indices que tu es Jean-Baptiste, tu es celui et celui-là. Il dit, mais alors vous, qu'est-ce que vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme Ils sont restés un peu tranquilles et effectivement, c'est à ce moment-là qu'il a bien pris la parole. Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il lui dit, tu es heureux. Tu es vraiment heureux. Vous, vous rendez compte, hein? C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Ah un homme, il dit, mais tu es vraiment heureux si mon fils est jeune. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Parce que vous pouvez me regarder comme les autres me regardent, effectivement, mais ne jamais comprendre. Mais il fallait que ça soit quelque chose qui vient du surnaturel, une révélation d'en haut, pour que toi tu comprennes. Mais tu as une grâce, Pierre, effectivement. Il dit, mais sur cette révélation, je bâtirai donc mon église. Il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu au-dedans de toi. Amen. Cette chose de Dieu te maintiendra toujours dans les choses de Dieu, effectivement, dans, les, dans, dans, dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui, qui te fait vivre, effectivement, cette chose qui y a au-dedans, qui, qui est en fait quoi Qui est en fait Dieu dans la profondeur de la ton cœur. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont importantes que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir connaître. Et vous, je crois que vous, vous le connaissez. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, nous y allons progresser. Je veux que vous compreniez ceci, mon précieux frère, ma ça. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Vous savez, nous ne devenons pas chrétiens. Amen. Alléluia. Vous croyez cela Amen. Vous croyez cela Amen. Ce que nous avons toujours été. Alléluia. Amen. ce qui veut dire être chrétien être un chrétien, c'est avoir Christ en soi. Être en Christ. C'est ça, non? C'est pas un titre comme on peut arriver à pouvoir avoir, Non. C'est quelque chose que quand quelqu'un te regarde, toi, il te regarde, toi, il dit, mais cet homme ou cette femme, c'est vraiment comme Christ. C'est ça, être un chrétien. Donc, tu chrétien, ça veut dire moi. Christ, ça veut dire moi. Donc, cet homme ou cette femme, effectivement, lorsqu'on l'observe, dans sa façon d'être, effectivement, on ne voit pas quelqu'un d'autre même s'il si ne parle pas dans sa façon d'être de marcher effectivement et puis on sent qu'il y a quelque chose dans cet homme dans cette femme effectivement qui fait qu'il est différent des autres. Oui, oui, c'est vrai, frère. Parce que quand le Seigneur est en vous, vous savez ce qu'il y a en vous aussi, vous avez une vertu. Vous le croyez C'est la vérité. Frère. Donc, vous avez quelqu'un qui s'approche de toi. Dans, dans l'environnement où tu te trouves, effectivement, il doit trouver plaisir de oui. rester avec toi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui sort. Alors, je l'ai bien fait comprendre. En fait, nous, comme la Bible dit, nous, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Et puis, et puis la Bible dit que nos noms. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez Amen. Le nom ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Amen. Donc Amen. toi, mon frère, toi, ma soeur. Amen. Donc lorsque Dieu a regardé, effectivement, lorsque Dieu est venu dans ce monde, il savait qu'il y avait en toi quelque chose que Dieu avait placé Amen. qui devait toujours te ramener Amen. à la nature que Amen. Dieu avait placée en toi. Amen. Amen. Vous suivez mon frère et ah, ma soeur. Ah, Vous ah, suivez, ah, ma soeur. C'est ah, ah, ah, pourquoi quelque chose de très important est ceci, Lorsqu'un Parce que un homme devient croyant, quand il deviens un croyant, quand tu te donnes au Seigneur, qu'est-ce qui se passe La lumière frappe la lumière. À l'intérieur, et les ténèbres disparaissent. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu réalises c'est pourquoi, vous vous souvenez, notre frère pouvait dire ici un jour, il disait ça. Mais par contre, il disait, Il disait oh, quand je regarde, mais... alors quand je l'ai reçu, je l'ai et dit, mais Seigneur, j'aurais pu te recevoir il y a des années de ça. Pourquoi j'ai été dans le monde, effectivement C'est maintenant, c'est quoi Pourquoi Parce que quand la lumière a frappé. Amen. Ta nature à toi s'est révélée. Sa nature et ta nature étaient la même. Donc il est venu, Dieu est bon, donner vie Alléluia. à ceux que Dieu avait placés en toi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais ton âme à toi, mon Alléluia. frère, Alléluia. était préservée par le Seigneur Amen. pour qu'elle ne puisse pas atteindre le Amen. Amen. bas-fond. Pourquoi parce qu'il y avait quelque chose. D'ailleurs, vous souvenez-vous ben, d'avoir entendu ici une fois, si vous observez dans votre vie même quand vous ne connaissiez pas Dieu, Amen. il y avait toujours une main Amen. qui vous protégeait dans les accidents, Amen. dans les écoles, Amen. dans ceci, dans cela. Les autres Amen. passés ne vaut pas. Cette chose-là que l'homme ne peut ôter. Ça. que tu Amen. avais placé. Avant même, comment peut-il l'autre parce que tu es venu dans ce monde avec ça au-dedans Amen. Amen. Amen. Amen. Avant même que le monde soit monde, Dieu t'avait fait ça. Amen. Pourquoi quand tu as vu la lumière il dit, mais, Seigneur, il, tu as reconnu effectivement, il est ton père. Parce qu'il a frappé à ce qui était au-dedans de toi. C'est pourquoi un fils de Dieu réitit il prend plaisir. Amen. Plaisir. Amen. Amen. Amen. Il trouve son plaisir, comme la Bible le dit, dans la loi de Dieu. Pour les choses qui concernent Dieu. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi, je dis, tu crois que j'ai déjà dit ici, si, il n'est pas nécessaire de pouvoir dire, sœur, allonge ta jupe, mon oh, frère, ferme bien le bouton, nest laisse pas voir ta poitrine avec tout ce qu'il y a, mon frère, mon oh, frère, met pantalon qui est quand même un peu plus à l'aise, tu n'as as pas besoin. Vraiment Tu n'en as pas besoin. Non. Faut, j'ai jamais faut venir avec de mes yeux, voilà, la soeur, la jupe, elle est comme ça, il faut encore plus bas, parce que comme dans le message, dans le message, vous allez me pour ça, mais je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Dans le message, dans le message, on dit dans le message, dans le message. Frère, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Amen. Vous voyez frère, cette fille-là, quand elle naquit, il y avait quelque chose de Dieu en soi. D'être une sainte, mon frère. Elle a besoin simplement d'être mis en contact avec ça. Quand elle est mise en contact avec ça, tu n'as pas besoin de dire, mais allonge-toi. Automatiquement. C'est pourquoi la religion est ce qu'on dit, les dents, vous devez, vous devez. Il n'y a pas de vous devez en fait. Est-ce que vous pouvez prendre, euh, je sais pas moi, ni Josias, si je ne vois pas aujourd'hui, ainsi à son endroit, dit, Josias, Josias, tu dois grandir, tu dois grandir, tu oui. dois grandir. Oui. Tu peux lui dire ça toute sa vie. Pendant tous les dimanches ou tous les, les mardis. tu vois, hein, tu vois, hein, tu, tu dois grandir, hein, Tu dois grandir hein, mais, mais Josias, il grandit naturellement. Amen. Amen. Amen. Parce que c'est dans Josias. Amen. De Amen. grandir effectivement. Amen. Tu vois, tu vois, j'ai dit, j'ai mes yeux, tu, tu dois encore pousser. Joseph va mettre ses doigts, ses doigts, ses 60 65 ou, ou 70 je ne sais pas. Mais Joseph va quand même grandir. Pourquoi Parce que Joseph a la vie. Oui. Puisque Dieu il a donné cette fille, c'est pour qu'il atteigne la maturité. Donc il doit grandir. Donner à Joseph ce qui est nécessaire pour sa vie. Là, il va grandir. Donner la parole de Dieu. Amen. Le temps des dogmes des crédits Amen. est déjà passé. Ne vous fâchez pas contre moi, comment faire des frères Suivez Amen. simplement Amen. ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous serez un peuple libre. Amen. Vous verrez la face de ce que la Que la face était de ceux-là aussi. Amen. Quand les quatre s'en sont venus, oh, mais vous savez, on a toujours fait comme ça, les quatre, puisqu'ils ont tous nommé, C'est comme ça qu'on doit faire. Non. Il à l'intérieur ici, il y a quelque chose qui me fait comprendre que les 400-là, je vois carte se met fâché, mais quand même ce n'est pas possible. Et vous savez, pour prouver qu'il était un fils de Dieu, il ne savait peut-être pas. Hein? Et là, quelque part là, il y avait... Hein? Et puis il dit, mais, oh, mais il dit, mais, je dis, quand je lui montrerai la prestation de mes 400 prophètes, directement, il va croire. Il va même pas me demander parce qu'il sera ainsi. Ce que le monde religieux a fait aujourd'hui. Avec des dogmes et puis finalement avec le, les rythmes, les systèmes, effectivement, ainsi qu'ils ont eu à pouvoir mettre en place. Mais ça, c'est du tout le monde. Les gens nous suivent effectivement. Mais il y a un peuple particulier. Vous savez J'ai toujours entendu, et je vais pouvoir entendre Oh, J'ai toujours dit, et je l'écris encore très haut, nous ne sommes pas des panamises. De Amen. Amen. Aussi longtemps Amen. que Dieu m'apportera la grâce de lui. Ici, dans cet endroit, on ne sera jamais des panadiste. Que Dieu te bénisse. Nous nous sommes. Frère, nous sommes nous sommes des chrétiens, Amen. fils de Dieu, servant le Seigneur Amen. dans la vérité de sa parole. Amen. Et nous reconnaissons Amen. que Amen. William Branham est un véritable prophète, Amen. Amen. Mots, Amen. Et Amen. cela ne fait pas de moi un non? Non. non, les bonheurs existent. Oui. Oui s'ils sont ici, un jour, ils vont partir. Mmh. Amen. Ça, c'est la vérité, frère. Amen. Parce que les bradamistes, ils ne sont pas chez eux ici. Mmh. Amen. Alléluia. Amen. <rire> Amen. Amen. C'est vrai, Amen. un jour, ils partiront. Amen. Mais, s'ils si ont été séduits dans le bradamisme, mmh. et qu'ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Alleluia. de sortir, alors ils seront aussi de l'autre. Amen. Amen. Amen. Amen. Et vous pouvez me détester, c'est un droit que vous avez. Mais moi j'ai le droit de vous dire la vérité. Que ça vous plaise ou pas, c'est ce dont pour lequel Dieu m'a placé sur la terre. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour vous plaire, mon frère, pour vous plaire, ma soeur. Je n'ai jamais cherché cela et je ne le chercherai jamais. Je veux que vous l'entendiez, que vous compreniez. Je ne chercherai jamais à vous plaire et à vous faire. Je suis né pour l'évangile. Je vis pour ça. Je mourrai aussi pour ça. Je n'ai pas de compte à vous rendre à vous. Je ne compte, compte à rendre à celui qui m'a J'ai une responsabilité. C'est de pouvoir veiller sur vous. Ce que Dieu m'a donné. De pouvoir conduire. Et cela, c'est qu'on aussi. ceci. Amen. Vous savez, dans les scènes d'Écriture, je pense dans Jean. Vous avez envie de revenir avec Michel. Dans Jean, je pense que c'est ça. Je pense que nous allons revenir. peu plus, Dans Jean, vous connaissez tout, nous en connaissons avec ici. Alors là, je crois que vous avez dit cela, Jean chapitre 2. On va lire livre, verset 18, le juif prenant la parole lui dit « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus lui répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Le juif dit « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps, C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et lui crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. verset 22. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne s'est point à eux. Amen. Pourquoi Mais, mais parce qu'il les connaissait tous, Amen. et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit le témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'ordre. Amen, Amen. Amen. Donc vous voyez, frère, ce soir, il n'a jamais cherché à plaire à quelqu'un. Et c'est cette même nature-là qu'on a retrouvée aussi dans Paul. Comme nous l'aimons. Ce jour-là, il s'est tenu devant la congrégation et dit, si vous voulez mangez, ma chère, les ne buvez mon sang, ça a été un choc. Tu viens encore nous raconter des choses qui sont contraires en scène d'écriture. Comment peux-tu nous dire qu'il faut qu'on boive le sang pour avoir la vie Alors que Moïse a dit, tu ne peux pas manger le sang. C'est écrit, non Dans l'Ancien Testament, non C'est écrit, vous savez, non Amen. Et puis toi, tu viens de dire, mais il faut que je boive ton sang, toi. C'est normal qu'il se révolté. D'une manière de parenthèse pour eux, n'est-ce pas c'est pas possible, cet homme il devient malade parce que boire son sang et manger la chair ça, Moïse nous a d'abord interdit et aucun des prophètes n'a jamais dit une chose pareille. lui il vient nous le dire il dit en tout cas nous avons trouvé que les pharisiens ils avaient raison et on parle c'est vrai cela, il est resté tranquille. il là là là toujours tranquille observait, il ne disait rien et puis après il dit mais, Vous savez, c'est l'esprit qui vit Amen. Amen. et la chair ne s'adapte. Et puis se tourne vers les autres, là, qui restée. Vous savez, si humainement comme l'homme humain, je me dis, mais, si vous en prie, vous comprenez, vous quand même vous me connaissez depuis longtemps, non Restez avec moi quand même. Vous vous, vous, vous devez quand même comprendre que je suis quand même le vôtre. Vous quand même vous connaissez. Si il part, c'est parce que vous, vous, vous devez rester avec moi, non Alleluia. Non, Amen. non. Frère il dit mais pourquoi vous ne partez pas, alléluia. Pourquoi? Alléluia. pourquoi vous ne partez pas, ils sont aussi la même nature que vous, mais ils sont pas, ils ont été scandalisés, oh oui. j'aime beaucoup le monde, oui. oui, il dit certaines choses qu'il n'explique pas, est-ce Est que vous avez compris ça, amen. il dit quelque chose qui chante, mais il n'explique pas, il sait ce qu'il dit, amen, alléluia, alléluia. Et puis il observent simplement cela, parce que regardez bien, c'est toujours la parole qui sépare. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mm -hmm. Alléluia. <rire> ils ont été choqués, scandalisés. Pourquoi vous ne parlez pas vous aussi C'est à ce moment-là que Pierre s'élève. Il dit, mais. À qui nous Il dit, c'est de toi que vient le parole de la vie éternelle. Il dit, maître, quand je t'entends, mon âme jubile de joie. Que je ne comprenne pas, je ne peux pas murmurer. J'ai dit, il y a quelque chose de sûr. Parce que s'il a dit ça, c'est ce qu'il va faire. Le maître ne laissera jamais dans les ténèbres, il va toujours nous éclairer. Alors, croyons simplement et attendons. Il dit, maître, je peux croire. Il dit, mais. Il dit, mais c'est trois, il n'y a pas que c'est la n'est-ce pas moi qui vous ai choisi. Mmh. Donc Dieu connaît effectivement ce qu'il y a dans le cœur. Et quand la parole de Dieu vient, le travail que la parole de Dieu fait dans ton âme, c'est quelque chose qui donne des résultats en fait. Et toi, tu sais, en tant que fils de Dieu, quand la parole de Dieu vient en toi, quand tu l'entends, même si elle te choque, elle tourne en place. Amen. Oui, oui, oui. C'est sûr et certain. Parce que quelque chose te dit, laisse-la, attends. Il sait ce qu'il a dit. Et tu montreras aussi effectivement la compréhension de ces choses, effectivement, en cela. Et Josaphat, quand il a entendu, il dit, mais ça, ça ne correspond pas. Et puis, y a-t-il pas un, un, un, un, un prophète éternel Vous voulez que nous lisions cela Chapitre 22, je vous rappelle. Verset ce qu'il dit. Mais nous dit, dit. il n'y a-t-il plus ici Écoutez bien. Il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel Vous comprenez ce qu'il a fait là Il dit, mais j'ai entendu tous ces prophètes-là, il dit, mais il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel Par lequel, effectivement, il dit, mais par qui nous puissions le consulter quand même. Vous n'étiez pas la rien. Et c'est toi seul qui t'es dit spirituellement. spirituel. Amen. Et puis je me devais mettre 400 tout de même, quand il est quand même si les spirituels obéissent, mais quand même les prophètes, non, ils sont quand même 400 prophètes. Et tu me poses encore la question, quand je me pose encore la question, et s'il si, n'y en avait pas un autre Vous savez, les enfants de Dieu sont connus Dieu que Dieu savait une chose qu'il y il avait un prophète. Amen. Et comme il aimait tellement de choses à faire, il n'a pas voulu que ça fasse n'importe quoi. Alléluia. Il a dit, mais il n'y a-t-il plus aucun prophète de l'éternel Ici, par qui nous puissions vraiment consulter Dieu L'homme a été troublé, le roi d'Israël. Il dit, comment peut-il me poser une telle question si Est-ce qu'il sait qu'il y en a un autre ici ou pas Lui, il était déjà posé la question comme ça. Mais la question, du Rafa la femme a fait trembler l'homme. Comment ça Il n'a pas réalisé qu'il y avait quatre Pourquoi me demande maintenant s'il y a un autre Ce qui est probablement qu'il y a un autre quelque part. Et qu'il qu sait vraiment qu'il ne savait pas. Mais simplement que conduit par son intérieur. Alléluia. Intérêt. Amen. Vous savez, Dieu parle avec vous aussi Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut que ton cœur soit toujours pur. Ne jamais, jamais avoir de mauvaises pensées Amen. à l'endroit des cest Pour ça, quand je dis, mais moi je me tiens là, on, on m'a toujours traité peut-être, je ne sais pas, de tous les noms, qu'on peut. Je dis, mais je regarde comme si je ne vois pas. Amen. Amen. C'est vrai. Je sais pourquoi, frère. Je fais vraiment les, les Dieu, comme on peut dire, effectivement, je regarde comme je ne vois pas. Parce que je ne veux pas obstruer ce que Dieu veut faire. Amen. Imaginez chaque fois que vous avez, vous voyez toujours encore, Si a fait ça pour ça. Comment Dieu va-t-il vous parler Amen. Moi je veux, je suis comme je rien Amen. Je regarde comme je ne vois rien. Amen. Mais que lui maintenant m'ouvre les yeux. Alléluia. Et voilà, la chose est comme ça. Je suis protégé. Amen. Amen. Amen. Je ne serai pas comme quelqu'un qui est de mauvaise pensée à l'endroit de quelqu'un. Donc je dois penser toujours au roi. À l'endroit de telle personne, telle personne. Moi bon, je veux toujours que ce sont toujours des bonnes nouvelles. Frère tel, il va bien. certaines il va bien. Et, tout, tout, tout le monde se porte bien. Mais si maintenant la personne a maladie, je veux que Dieu me le révèle. Mais ça dure en fait. Et quand il a posé la question maintenant, le roi d'Israël qui dit une chose, il dit, oh. Il dit ici, oh, et le roi d'Israël répondit, il y a encore, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon, il ne faisait que du mal, c'est Miché, fils de Jéna. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi, alors le roi d'Israël appela elle élu qui dit, fais venir ensuite Miché, fils de Jéna. Le roi d'Israël, Josaphat, le roi d'Israël, un le roi de judas était donc assis chacun sur son trône veux-tu ainsi ainsi ainsi ainsi et là maintenant verset 11 et dit c'est les fils de Canaan s'étaient fait des cornes de fer et il dit ainsi par l'éternel avec ce corps du les Syriens jusqu'à les détruire et tous les prophètes prophétisaient eux-mêmes en disant mot par mot la Galade, tu auras donc du succès et l'éternel la libérera entre les mains du roi et le messager qui était allé auprès de Miché, appelé Miché lui parla ainsi Voici le prophète d'un commun accord, prophétise du Dieu au oh roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Vous voyez, frère, c'est ça la religion, c'est ça le dogme, c'est ça le credo. Ça a toujours été comme ça dans le message, alors tout le monde doit apprécier aussi comme ça dans le message. Frères et sœurs. ça ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce que Dieu vous conduit, dans ce que lui il a parlé, pour que vous puissiez arriver à voir clairement, où Est-ce que nous en sommes et <rire> c'est sûr et certain. Là, je vous pose la question. Regardez très bien si nous devons parce que on a dit comme ça. Prenez le camp. Le frère, Bernard avait eu la vision, la vision de, de, du pont du pont là-bas qui est aux États-Unis qui devait tomber. Vous savez, vous mm -hmm. il y avait beaucoup de visions, mais c'est toujours la vraie vision. Et puis, ce pont là c'est c'est effondré ainsi. De suite. Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Juste une question. Quel quel quel impact à cette vision-là de ce pont qui est tombé, donc pour la qui est tombé, pour nous aujourd'hui, parce que ce pont était en 1940, je ne sais pas, si c'est 45, je ne sais Puis ce pont est tombé, mais aujourd'hui, aujourd'hui nous. Et qu'est-ce que cela a réellement à voir avec nous, ce pont-là qui est tombé On sait seulement que c'est un témoignage de ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, pour vous démontrer la vision. que cette vision était vraie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas prêcher les ponts qui sont tombés. est tombé. Est-ce que vous comprenez Amen. Je ne parle pas de tourner, vision 1942, voilà. le pont de Bourg. Il a eu la vision, et puis il a vu les ponts. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, aujourd'hui, non, non, non. <rire> Par messages, ce message, qu'est-ce que Dieu nous a donné Pour que nous puissions aussi nous placer dans notre actualité. Amen. Vous Amen. voyez là où il y a un problème vrai C'est cela, frère. Toujours le même esprit qui doit nous conduire effectivement dans les choses, ça tue pas les choses comme les compères. Parce que les, les, les, les, les, là, tout le monde fait comme ça, alors on fait non. Nous devons faire ce que Dieu veut. Venez par contre Vous savez, j'ai prie que Dieu nous aide. Nous allons, nous allons prier que c'est nous encore la grâce, pour que nous puissions avoir des cœurs disposés pour bien écouter les choses. Et pour bien comprendre les choses de Dieu. Et surtout avoir confiance dans ce que les signes ont dit dans sa parole. Je vous donne juste un état. Vous savez que dans tous ceux qui croient le message et qui suivent effectivement comme ils disent effectivement le Frère lors de la célébration de mariage, moi je l'ai vécu mon amour, je l'ai invité, je l'ai vécu aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Futur marié, et ainsi de suite, il vous, Et puis il pose la question à la salle. Y a il y a-t-il ici quelqu'un qui veut s'opposer à ce mariage, ou quelqu'un qui a quelque chose à dire effectivement par rapport avec ce mariage ici dans la salle Vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez Oui. Donc c'est toujours cette question que l'on pose effectivement. C'est vrai donc, cette question que dans toutes les églises du récent. Quand il arrive de temps, prêtez votre attention pour ne pas l'interpréter. Mmh. Dans toutes les églises du message, quand on célèbre le mariage, et on pose cette question pourquoi Parce que c'est le message, puisque le frère Branham, lors de la séparation du mariage, nous posait toujours la question, d'abord bonne qui va nous donner la main de cet enfant, effectivement, ainsi de suite. Ce sont les parents qui célèbrent dans la vie. Et puis après, il pose la question, il me dit, mais. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'oppose à ces mariages hein, ou quelqu'un qui... Là, je pouvoir dire effectivement que, que ce mariage ne puisse pas avoir lieu aujourd'hui. Alors on dit, mais s'il n'y a personne qui parle, que cette personne s'était pour toujours. C'est comme ça. Dans toutes les églises du message, vous entendez ainsi. Et quand on pose la question, on va savoir, frère, Manon, comme il a dit, en fait, ça vient de Dieu, ce deux messages. En fait, je veux que vous sachiez, ça ne vient pas des dieux. Dans Amen. toutes les églises catholiques, protestantes oui. et baptistes, effectivement, oui. c'est une formule qui a toujours été utilisée. Oui. Vous voyez, frère, oui. c'était tellement homme aussi bien fait des églises baptistes, il avait, il avait son environnement. Ça. Et nous, on doit porter n'importe quoi. Et puis, oh mais oui, quand le mariage, il faut, il faut. Ah voilà, ce mariage n'est pas comme le message, hein, parce qu'on n'a pas posé la question. Il n'y a pas de problème, allez chez les baptistes. Vous allez voir la même chose, vous posez-moi la question. Et puis je vous pose la question. Supposons, maintenant je vous pose la question. Supposons maintenant que vous posez la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui se pose à ce mariage Quelqu'un s'élève. Non, parce que des personne, il a seulement la colère contre la personne. Oui, c'est vrai, vrai, il faut que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Vous me détestez, vous m'attaquez, vous maïssez, mais il faut que vous sachiez ce que vous faites. Quelqu'un se à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire oh, là, là. On va bénir ou pas, on ne va pas bénir. Donc tu vas tout annuler parce que cette personne là se Vous voyez, frère, en réalité, si quelqu'un a un problème pour ce mariage, c'est avant. Frère Léonard, tu comptes le message. Mais non, frère, c'est avant. Il doit venir voir le pasteur. pour le dire, bon, j'ai entendu qu'on a annoncé que tel frère et une telle soeur. J'ai quelque chose à pouvoir dire à ce propos. À j'appelle le frère et la soeur. Je le confronte à la situation. Mais pas pendant qu'on va venir, que tout le monde est à parlé. Et puis ils sont là. Non, je ne suis pas d'accord parce que mon chien, ou je ne sais pas, il a fait. ou il a... Non, ça, c'était avant. Pas sur le moment. Vous oh, voyez, frère. il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous devons connaître. Pour que nous puissions dans la pureté de la parole de Dieu. Qui est le message du temps du soir. Dans la lumière du temps du soir. Ne pensez pas, frère on pour nous amener, frère Frères et sœurs, si je devais vous amener en dehors de la parole de Dieu, c'est depuis longtemps. C'est aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai à pouvoir amener, c'est Aujourd'hui, ça va vous amener loin. Et qu'est-ce que je vais recevoir, moi je, je suis né pour cela. Et je vis pour cela. Je n'ai pas besoin de vous. Amen. Non, frère, je n'ai pas besoin de vous. Jamais. Je besoin seulement de fils et de filles de Dieu. Amen. Parce que eux, s'ils vous aiment, ils vous, si vous, vous aiment sincèrement. Amen. Oui, amen. La vérité. Amen. Parce que leur amour n'est pas d'amour. Vous savez pourquoi il s'approche à vous Parce qu'il voit celui qui est en train. Je ne suis pas inquiet. C'est vous qui devez être inquiet. Pour votre destination. Où vous allez C'est vrai, mon frère. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes un peu très. Très génèreux, ainsi de suite. Il faut que vous sachiez où est-ce que je vais. ce que je alors quand on dit cela à Josaphat, à Miché, Miché, il a dit une parole aussi merveilleuse, regardez très bien. Dans le chapitre 22, je crois. Alors il dit ceci. Verset, verset, verset verset. il voici donc le prophète n'est comme un apport, au prophétisme du bien au roi, que ta parole donc soit donc comme la parole de chacun d'eux. Allons du bien, Miché répondit, l'éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'éternel me dira. Amen. Amen. Voilà un fils de Dieu. Amen. Voilà un homme de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu, notre Seigneur, attend de tout un chacun de nous en tant que fils, effectivement. Elle dit que être positionné dans les choses de Dieu, dans lequel le cœur et l'âme se donnent. Amen. Et cet homme ici, il savait. Ces hommes-là, quelque chose était en eux. Ils ont pu voir la fournaise, effectivement. Mais ils avaient confiance. Il est sache au roi que nous ne nous inquiéterons jamais de votre Mais nous savons les choses. Et notre Dieu est plus que capable Amen. de pouvoir nous délivrer effectivement de cette épreuve. Mon frère et ma soeur, ce n'était pas de paroles qu'on connaissait comme cela. Ces hommes, effectivement, ils avaient l'assurance dans leur cœur que leur Dieu était réellement capable. Et que ce Dieu, il avait aussi une expérience avec lui. Et quand il croyait effectivement en ces Dieu, ce n'était pas une, une croyance tout à fait élémentaire. Mais c'était vraiment une foi véritablement en créance. Amen. Ils étaient prêts, même s'il faut mourir pour ce Dieu, Alléluia. je mourrai pour ça. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré que leurs yeux voyaient effectivement cette chose, ils avaient une foi sincère. C'est ce que Dieu attend effectivement de toi et de moi. La confiance que nous plaçons en ces dieux, est-ce que vraiment je crois en lui à tel point que même si la mort se plantait devant moi, je serais à dire, Seigneur, ce que toi tu veux, s'il si faut que je puisse mourir, mais que je meure, si tu veux que je puisse vivre effectivement, mais que je vive effectivement, selon ta parole, que je vive comme toi tu veux que je puisse vivre non pas comme moi je veux vivre effectivement. Alors nous lisons dans le livre des saint puis nous allons terminer, nous allons arrêter par là. D'abord, vous savez, j'avais lu dans les saint d'écriture, nous avons déjà vu ça. Dans le livre des Saint-Denisciens, vous connaissez l'écriture, chapitre 1 de saint le verset 5. Regardez. Verset 1, il dit une chose, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, vos Vous remarquez très bien, frères et sœurs, que cet homme parle à un peuple bien précis auquel il adresse quelque chose qui a une importance vraiment capitale pour ce peuple-là qui a eu la grâce de pouvoir réellement aussi connaître quelque chose qui est très important, c'est que le Seigneur, notre Dieu, s'est révélé à eux et là aussi, il aussi quelque chose de très important, c'est la promesse qu'il avait faite. Si vous lisez au chapitre 4, effectivement, un peu plus haut, dans ce même chapitre, euh, il dit, mais, il dit, mais, mais vous, oui, du coup, il y dit avec vous rapidement, je sais pas, il effectivement chapitre 4, il dit, il dit, verset 13, il dit, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'affliction, dans l'ignorance, effectivement, au sujet de cet dorment, en fait que vous ne vous affligez pas comme autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons déjà lu cela. Il remarque très bien, frère, ce qu'il s'adressait à un peuple qui avait la connaissance de quelque chose et que maintenant, il leur apportait aussi cette connaissance de plus pour qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir une véritable assurance dans le chauvinet. Il dit, vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous savez, et puis il a écrit qu effectivement que les gens qui sont, qui sont morts, qui sont endormis en Christ, le temps viendra effectivement où, à un c'est donner, donné, ils se réveilleront, et puis nous aussi qui sommes restés sur la terre. Et il dit effectivement que nous serons aussi changés, et nous serons témoins, parce que nous, nous monterons effectivement, nous rencontrerons les Seigneurs dans les airs. Et puis il a dit, mais consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Toujours à ce peuple, effectivement. Et puis au verset, chapitre 5, verset 1, il dit, pour ce qui est de temps, Éléments, vous n'avez pas besoin, frère, on vous en écrit. Pourquoi est-ce que ce n'était pas nécessaire pour que, effectivement, on puisse arriver à pouvoir le récrire, effectivement, pour la phase, effectivement, le temps et les moments, effectivement, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, on vous en écrit. Nous l'avons déjà lu, effectivement, mais prêtez attention. Pourquoi, en fait, effectivement, cet homme a eu à pouvoir parler ainsi Ce n'est pas à tout le monde, effectivement, qu'il a parlé de ça. Parce que nous avons lu, effectivement. Regardez, frères et Au verset 4, il dit Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre. Donc, ce peuple, effectivement, il leur fait comprendre, en réalité, que vous n'êtes pas dans le ténèbre. Qu'est-ce qui se passe, effectivement Ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec eux. Vous vous souvenez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, regardez très bien, chapitre 2, pardon, le Seigneur, notre Dieu, parlait, nous l'avons lu, je le dis encore, effectivement, chapitre 2 d'Apocalypse, il dit, verset 2. Il dit, je connais donc tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce qui se et qu'ils ne le sont pas. Et tu as trouvé menteur et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais c'est que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Le Seigneur a loué effectivement ce peuple en vérité avec tout ce qu'il a eu à pouvoir faire. Aussi l'amour qu'il avait pour la parole de Dieu, les ailes qu'il avait, effectivement, combien il s'accrochait à ça. Et puis il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier homme. Souviens-toi donc où tu es tombé. Et réponds-toi. Sinon je viendrai à toi. Je traite ton champignon à sa place. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, lorsque euh, on abandonne effectivement. Le premier amour, c'est qu'il veut dit qu'effectivement, quoi, ce que le zèle que nous avons pour le Seigneur. comme au, au temps où le Seigneur nous avait réellement visité, on n'a plus ces ailes-là. Et tout ce qu'on avait eu à pouvoir abandonner, effectivement, on revient progressivement, effectivement, dans ce genre de choses. Mais maintenant, on instaure, effectivement, ce qu'on appelle des rythmes, comme des créneaux et des ceci et, des, et des cela. Il n'y a plus, en fait, cette vie qu'on avait, effectivement, dans, dans les choses de Dieu auparavant. Pour quelle raison, effectivement Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, ça veut dire qu'on retombe un peu dans ce que nous étions auparavant, avant de connaître le Seigneur. Ça veut dire quoi cest veut dire la odyssée, non Froid, froid c'est vrai, non Si nous sommes devenus froids, ce que nous sommes effectivement devenus comme on était auparavant n'est-ce pas vrai Parce que ce qui est bouillant, tu Ce qui est bouillant, c'est ce qui est de Dieu. N'est-ce pas vrai Donc ce qui est froid, c'est ce qui est en fait de l'autre côté. Or ce qui est de l'autre côté, c'est les ténèbres. Vous comprenez Donc ce qui est de l'autre côté, c'est les ténèbres. Ce qui est du côté de bouillant, effectivement, et eh bien là, c'est la vie en fait. C'est ce qui est les ailes qui est au plus profond, effectivement, dans le cœur, qui donne effectivement encore d'abord cette joie. Cet amour, effectivement, de s'accrocher aux choses de Dieu et de vivre pour Dieu. Le froid, ce qu'on n'a plus, effectivement, c'est un mouvement dans les choses. On est simplement dans le rythme, c'est vrai. Mais réellement il n'y a plus, en fait, ces désirs profond d'être comme Dieu le veut, effectivement. On l'a peut-être, effectivement, dans la pensée, mais dans le cœur, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, dans les ténèbres parce que nous n'avons pas, en fait, ces ailes de Dieu. Regardez. Il dit, mais... Vous, frère, vous n'êtes pas dans le ténèbre. Pour quelle raison nous ne sommes pas dans les ténèbres Parce qu'il est dit ici, mon frère, regardez bien. Il est ici, il est ici. Mais vous, vous n'êtes pas dans le ténèbre. Pour que ce jour vous surprenne, comme un voleur dans la nuit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oh oui, frère, nous connaissons cela. Regardez une chose bien et mes frères. Il a dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Avez-vous remarqué, frère, hein? il dit, mais, souviens-toi d'où tu es tombé. Pour que tu te souviennes d'où tu es tombé, il faut quand même que la parole de Dieu te montre. Amen. N'est-ce Amen. pas vrai? Amen. Vous savez, c'est dans le psaume, il dit, mais, il dit, mais, ta parole est une lumière sur mon sentier nest pas vrai Amen. Donc, s'il si, si n'y a plus de parole, effectivement, tu ne peux pas te rendre compte d'où tu es réellement tombé. Parce que tu es rentré dans les rythmes, effectivement, dans les systèmes. Tu ne peux pas arriver à pouvoir te rendre compte. Parce que là, c'est vraiment dans les ténèbres. Il faut que la lumière puisse venir. Pour que tu puisses arriver à pouvoir aider. Mais non, ça, ce n'est pas la chose juste. Et pourtant, pourtant, tu étais en train de pouvoir le faire. Pensant qu'effectivement, que c'est vrai cela. Juste un exemple, effectivement. Vous vous souvenez, effectivement, de ce que dans l'église catholique nous faisions. Quand on nous appelait, effectivement, pour prendre la communion. C'était quoi Nous allons prendre, effectivement, la communion. Ces choses-là qu'on avait fait blanc. Et puis, on tendait la langue, on nous donnait, et puis on retournait. On savait que pour nous, on avait été à la messe, on a accompli une chose de Dieu, on était tellement si bien. Mais lorsque la parole de Dieu est venue, avec cette lumière, effectivement, elle nous a éclairés, nous montrant que non, ça ce n'est pas réellement ce que l'Écriture dit. Ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prendre un pain sans le vin. Non seulement mettre la langue effectivement là-dessus, mais il faut aussi prendre aussi du vin. Et pour quelle raison Voici la signification. La lumière a frappé. Tu t'es répandu. Amen. Donc, si la lumière n'était pas, la parole n'était pas venue, c'était toujours là des temps, malgré que tu es religieux. La même chose aussi dans les dénominations. Les églises sont votées pour les la même chose aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Tu es en Père, Fils et Saint-Esprit. Nous y croyons tous. C'est vrai, non Et lorsque la parole de Dieu est venue, effectivement, nous étions vraiment dans le ténèbre. Nous, nous croyons que c'était moi la chose de juste, effectivement. Mais c'était pas la chose de juste. Quand la lumière est venue, on a vu que nous étions dans le ténèbres Et que maintenant, ça, c'est ce que, il veut dire, la parole de Dieu juste, c'est cela qui est la lumière. Et nous avons pris part maintenant à cette parole. Alors, réellement, quand il dit que, effectivement, que vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, ce qui veut dire que nous sommes un peuple de Dieu, qui marche sous la conduite de quelque chose de tout à fait particulier. Quelle est donc cette chose qui est parfaitement particulière, sous laquelle nous sommes sous cette conduite à question Regardez, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, je pense au chapitre, chapitre 12, c'est ça, oui pouvons lire à partir du verset 28, il dit « Père, glorifie ton nom et une voix de du ciel dit « Je l'ai glorifié et je l'ai glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, l'autre disait « Un ange lui a parlé. » Je lui dis, Ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde s'est rajeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé, Chacun tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit Nous savons, nous avons appris que nous appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est donc ce Fils de l'homme Jésus leur dit La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, en que les ténèbres ne point de point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha lointain. Et si nous prenons dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 12, il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Donc le Seigneur montre effectivement une chose en disant que la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Bon, disons, Jean chapitre 12, ici, la vie. Verset 35 dit. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière. Donc, le conseil qu'il a donné, effectivement, à tous ceux qui étaient venus, effectivement, lui poser la question que nous savons que le, le Christ ne meurt point d'après la loi, effectivement, il dit, mais la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Donc, au milieu de vous, la lumière, il y est. Si vous avez prêté attention, frères et sœurs, dans le chapitre 1, effectivement, il dit, mais... Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous vous souvenez Réponds-toi et pratique tes premiers Amen. Il a parlé, non Amen. Et puis il dit, mais sinon, je viendrai à toi, qu'est-ce que je vais faire Je vais revient ton chandelier à sa place. Amen. Le chandelier est qui donne la lumière dans les ténèbres. Amen. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez. Ça. Amen. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier âme. Vous suivez ça Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repends-toi. Et pratique tes premiers âmes. Vous suivez Je vais le oui. lire encore. Allez. Je vais dire vers le verset chapitre 2, la présence est suivante. Mais ce, chapitre, mais ce, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te le répands. Amen. Amen. Regardez, frères et Lorsque la lumière, la parole de Dieu est apportée, il a dit non, il dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Et répond quoi Elle pratique de première le Elle peut dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai entendu, je suis tombé, effectivement, je, je dois partir pour dire, mais, que, que, comment je dois arriver à pouvoir, effectivement, voir ce que je dois faire correctement, de la manière juste, effectivement Pour que moi, ici, parce que, c'est vrai, je dois faire les choses qui sont justes, effectivement. Certainement, je l'avais fait, et puis, évidemment, vous savez, comme votre attention, s'il vous plaît, frère, vous saisir. Regardez Comme, vous savez ce qui s'est passé dans le temps les baptistes et d'autres, effectivement, les presbytériens, la plupart du temps, ils disaient que le temps de miracle est comment? Le temps de miracle est comment? Passé. S'ils si disent que le temps de miracle sont passés, ça veut dire qu'ils ont vécu, quand ils ont quand même su que les miracles ont existé. C'est que, ils sont arrivés à cet moment, ils disent, mais le temps est passé, et que maintenant, puisque ce temps est passé, nous ne savons même plus si il miracle existe encore aujourd'hui vous y Amen. et même comment ça s'est fait encore aujourd'hui parce que quand quelqu'un est malade on a les hôpitaux avec nous. prêtez attention s'il vous plaît quand les hôpitaux, quand on est malade, les hôpitaux sont là et puis bon il y a plus de cela effectivement mais on aura besoin de quoi parce que on sait, si les qu'elles sont tellement Si passées lointains et maintenant Dieu est toujours le même oui c'est vrai c'est vrai on croit cela mais le même dans les temps là mais aujourd'hui c'est plus pareil mais regardez ce que Dieu fait. Puisque la parole dit cela, effectivement, on les mais Réponds-toi, on va se Qu'est-ce qu'on va faire puisque le temps là est passé Il dit non. Le temps n'est pas passé. Il le prouve par la parole, effectivement, le miracle qui s'est fait. Amen. La lumière manifeste la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu te reprend et dit effectivement, Seigneur, je ne sais pas, je sais pas il te montre effectivement, voilà tel homme dans sa vie. Voilà quelle femme dans sa vie. Amen. Ça veut dire que l'homme ou la femme qui marche dans la lumière vit la parole de Dieu. Amen. Et cet homme ou cette femme est aussi un jugement pour toi. Alléluia. Tu ne pourras pas dire, Seigneur je suis incapable, Alléluia. parce qu'à côté de toi, Alléluia. il a placé quelqu'un. Dans ce temps d'histoire, mon frère et ma soeur, quand les églises disent effectivement que les ligages sont passés, Dieu ne peut pas, Dieu a suscité. Amen. Alléluia pour prouver qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire quoi wow. Il a prêché une parole, mais il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Le chandelier qui est au milieu et qui donne la lumière montre effectivement que même dans les ténèbres, la lumière brille. Amen. Donc tu es à mesure de pouvoir aussi devenir cette lumière. Amen. Parce que aussi longtemps, aussi longtemps, vous remarquez très bien, frère, que Dieu est vraiment juste. Amen. Je veux que vous compreniez cela. Je prie pour que Dieu vous aide, parce que vous êtes habitués à. Mais prenez, prêtez attention, ma soeur. Regardez ceci. Quand il parle, effectivement, que le chandelier, vous savez ce que cela vous avez lu ça, effectivement, mais prêtez attention. Le chandelier, j'aurais son chandelier à sa place. Or le chandelier est encore là. Il a dit, non Vous avez encore la lumière pour un peu de temps. Amen. Au milieu de vous. Marchez pendant.. Et Vous avez encore la lumière. Amen. Vous suivez Amen. Parce que la lumière vous aide à pouvoir réformer vos voies. Quand tu ne sais pas, dites-moi, Seigneur, je ne sais pas comment arriver à pouvoir faire. Tu me demandes ça. Tu me demandes ça. Mais comment je peux le faire Vous suivez Amen. Seigneur, tu me parles effectivement du baptême du Saint-Esprit. Mais je croyais que c'était dans le temps passé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore possibilité Alors Dieu te montre effectivement. À côté de toi, il y a quelqu'un qui a reçu le matériel. Tu veux que je sois saint, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui a été saint ici. Mm. Oh, je sais que Dieu, il guérit encore, mais dans cette situation que je me trouve, effectivement, je priais, on va simplement croire qu'il a guéri, mais je sais pas qu'il est fermé, mais je ne sais pas s'il si va le faire, mais nous croyons. Mais toi, tu crois comme cela, mais à côté de toi, tu as entendu qu'il a rendu témoignage, non Amen. Que j'ai été guéri mm. On a prié pour moi, Amen. Dieu m'a guéri. Elle souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ce qui est au milieu de toi, effectivement. Parce que regardez très bien, frère. Si vous remarquez très bien dans, dans, dans, dans la prédication que notre frère à pouvoir donner concernant les étages de l'église, pour ceux qui ce qu ont l'occasion de lire, il a dessiné des cercles. Vous vous souvenez mm -hmm. Dans chaque cercle qu'il a dessiné, la plupart du temps, tout était tout noir. Vous souvenez Il y avait toujours une parcelle de lumière quelque part. Vous suivez Une parcelle de lumière quelque part. Pourquoi Parce que s'il n'y avait pas de lumière, les hommes pouvaient être justifiés. C'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qu'il arrive. Alors effectivement, il n'y aura pas de condamnation. Pourquoi Dieu te condamnerait effectivement de pouvoir dire, mais tu as volé, puisque tu n'as jamais vu autre chose que le vol Est-ce que vous me suivez oui. Pourquoi Dieu te condamnerait que tu, es, tu as menti, puisque tu n'as fait que mentir de ta vie Tout le monde autour de toi sont des menteurs. Oui. Tu es né là, comme ça. Tu ne vis que dans cela, effectivement, comme ça. Tu n'as pas à être condamné. Puis c'est dans quoi tu t'es trouvé. Mais lorsque tu peux voir quand même dans ta vie une différence entre le mensonge et la vérité, Amen. là tu perds le Amen C'est pourquoi vous entendez, comme la parole de Dieu, Dieu ne peut pas t'appeler en jugement sans d'abord t'avoir averti. Il faut d'abord que Dieu te montre la différence entre les deux choses. N'est-ce pas vrai? Quand tout Israël avait abandonné la loi de l'éternel, était avec les balles, du coup les bats étaient les vrais. Mais il a fallu qu'il y montre la différence. Entre la lumière et les ténèbres. Pour que toi tu vois effectivement que ça, Dieu ne va pas t'amener le jugement sans d'abord t'avoir prévenu. Ça veut dire que même s'il y avait les ténèbres, frères, que tout que tous avaient abandonné Dieu. Dieu agissait encore. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'effectivement, que pendant que tout était en ténèbres il mais le temps est déjà passé, Dieu n'agit plus effectivement. À Street. Vous mm. souvenez non Alléluia. Pendant que les gens ne pouvaient plus au don à Street, mm. Pendant qu'il priait effectivement. Le Saint-Esprit est descendu. Donc le feu brûlait encore, la lumière brûlait encore. Oui. Et quand il a dit, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur ça veut dire que toi et moi, nous avons trouvé cette grâce du Seigneur de pouvoir toujours marcher dans la lumière. Amen. Ce qui veut dire que même si le monde a une grande partie du noir, des ténèbres, effectivement, dans cette partie de lumière, effectivement, c'est nous qui y sommes. Amen. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, c'est nous qui y sommes là-dedans. Et si nous y sommes là-dedans, effectivement, nous savons que la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous savons Amen. que la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous le savez, n'est-ce pas Maintenant, remarquez une chose, frère. Si cette lumière, c'est la parole de Dieu, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et que si vous, vous, vous, vous êtes dans cette lumière-là, qu'est-ce que vous allez être Qu'est-ce que vous allez être si vous êtes dans cette lumière-là vous êtes quoi Vous voyez mon frère. Vous voyez, ma soeur, il y a quelque chose de très important que vous, vous devez comprendre. Je vous assure, frères et sœurs, si vous êtes dans cette lumière-là, vous n'avez plus aucune religion. Amen. Écoutez, frère, vous n'avez plus aucune religion vous n'avez plus aucun doute dans votre cœur. Vous n'avez plus aucune peur, effectivement, dans Amen. votre âme concernant les choses de Dieu. Amen. Un Fils de Dieu qui marche dans la lumière, il a cette certitude, cette certitude que jamais il pourrait être emporté dans Amen. Amen. Non seulement cela, frère, il a aussi cette certitude est rêve, c'est-à-dire que L'interprétation ne pourra jamais trouver une place dans ce monde. S'il vous plaît, je vais vous suivre d'abord. Regardez, les sœurs. Il y a une chose que vous, vous ne comprenez pas. Vous, le frère et soeur qui êtes assis ici, je prie pour ceux qui sont aussi la connexion que Dieu bénisse. Il y a une chose que vous, vous ne comprenez pas. Vous avez eu tendance à pouvoir regarder ces choses d'une manière tout à fait naturelle et charnelle. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui, dans votre cœur, n'a pas été en contact avec Dieu. Si cette chose a été en contact avec Dieu, je suis sûr et certain, frères et sœurs que vous frères, vos soeurs, vous serez la personne la plus heureuse. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez entendu. La lumière est encore pour un peu de temps, mais de vous. Lâchez pendant que vous avez encore la lumière. Parce que s'il n'y a plus de lumière, mon frère, ma soeur, nous sommes dans les ténèbres. Si nous sommes dans les ténèbres, on peut clamer tout ce qu'on veut, on ne voit rien. On ne peut rien faire. Mais il a dit, parce qu'on peut dire que j'interprète moi, je vais arriver il est dans Jean chapitre 12. Oh oui, regardez Jean chapitre 12. Il dit quoi Et ici, verset 35, il dit, il dit, la lumière est encore pour un peu de temps pour de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous suivez oui. Je vais vous poser la question. Vous, vous savez où vous allez. Est-ce que vous savez où vous allez? Amen. Vous allez où? C'est ça la question que vous devez vous poser. Où est-ce que vous, vous allez? Vous allez où? C'est la Bible, hein? La réponse est Matthieu 25. Est ça. Alléluia! Amen. Matthieu 25. Et c'est ça, non? nous disons avec vous, hein? Matthieu 25. Matthieu 25. Il dit, alors le royaume des cieux c'est semblable à dix vierges qui ont pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Ah Il dit qu'ils sont allés, vous savez, vous savez, à la rencontre de l'époux. C'est ce que toi et moi aujourd'hui, nous sommes censés pouvoir Donc nous allons pousser à la rencontre de l'époux. Mais la Bible dit, mais c'est lui qui marche dans les ténèbre. Oui, il ne sait pas où il va. Qui peut clamer être chrétien, être croyant, il ne sait pas où il va. Frère, ces, ces, ces vierges ici, cinq vierges, cinq vierges folles et cinq vierges sages, elles sont sortis nous. Quelle différence y avait-il entre les deux Votre attention à ça. Quelle différence y avait-il entre les deux Bien que vous sachiez cela, prêtez attention. Quelle différence entre les deux groupes? Il y avait cinq sages et cinq folles. Tous ont pris leur lampe N'est-ce pas vrai N'est-ce pas vrai Amen. Nous lisons avec vous encore, et regardez très bien. Verset 3. Les folles, cinq d'entre eux étaient folles, cinq dans cinq saintes. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile. de comme le bout tardé, toutes soupirer et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on crie, voici le four allez à sa rencontre. Alors tous se biens se réveiller et préparer leurs lampes. Le folle dit aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes font quoi Car nos lampes font quoi Nos lampes s'éteignent. Si les lampes s'éteignent, effectivement, il n'y a plus de lumière. Et s'il n'y a plus de lumière, comment saurons-nous nous allons Comment pourrons-nous avancer, mon frère? Amen. Comment pourrons-nous savoir? Mais, vous savez bien, c'était toutes des vierges, hein? Vous suivez, hein? C'était tout des vierges, vous hein? Ils avaient toute la lampe, hein? Ta parole est une lampe. Mais puis, nest ce pas vrai? Amen. Vous voyez, frère, on peut bien clamer beaucoup de choses dans ce cas, d'une certaine manière ou d'une autre, mais il faut vraiment observer ce que Dieu fait. Et la grâce que Dieu nous accorde, effectivement, parce que nous puissions arriver à pouvoir observer d'une manière aussi claire et précise ce que Dieu est. Vous savez, il faut pas du fanatisme. Mais il faut une compréhension exacte d'une chose. cest dit que, Seigneur, je veux comprendre effectivement ce qu'il a Vous avez autant de frères Bernard, il y a eu beaucoup de fanatiques, mais très peu ont pu comprendre effectivement l'action de Dieu au travers <coughs> Et même quand il est parti, tous ceux qui y sont suivis effectivement, aujourd'hui encore effectivement, et avec tout ce qu'ils ont fait avec même ces messages, ils n'ont toujours pas compris grand-chose, très peu. Très peu. Et c'est très peu là. C'est toujours en dehors de tout ce groupe. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et qu'est-ce qui se passe aussi avec vous? Parce que quand on parle de passé, on se parle maintenant. C'est maintenant avec nous, avec vous. Qu'est-ce qui se passe donc? Parce que les questions que nous avons entendues, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous vous êtes tous des enfants du jour, de la lumière, et on saute du joie. Gloire à Dieu, nous sommes avant, Je vous surprendre. Oui, les autres peuvent dire aussi cela. Qu'est-ce qui vous fait croire, vous certainement, que vous êtes vraiment dans la lumière Le message du temps des gens Mais les tonneries quoi aussi Vous croyez aussi avec moi tous les groupes du message croient que le même message. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec elle Je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble avec eux aussi C'est quoi aussi le prophète Ils brisent aussi les broches pour tout cela. Pourquoi il y a tellement des, des groupes séparés que bon, on qu ne pas tout dans un ensemble. Pour l'amour du Seigneur Jésus Christ, frère et soeur, quand vous venez dans cette assemblée, il faut que vous sachiez vraiment pourquoi vous venez. Hallelujah. Je vous en supplie, frère, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus Christ, quand vous remarquez que ce n'est pas votre place, partez. Amen. Amen. Amen. Quand ce n'est pas votre place, quand vous sentez que ça ne va pas ici, je vous en supplie, partez. C'est à rien de perdre ton temps ici. Il y a beaucoup d'églises de message quand même autour, Allez-y. Il ne demande pas mieux que vous apparteniez à ces églises-là. Allez-y. Vous devez savoir quelque gens. Vous savez, il faut que les habitudes cessent de pouvoir changer de loge ainsi de suite. On doit être conduit. Amen. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et si vous êtes de ceux qui ont pris les messages depuis des années, vous devez les connaître. Okay. Le prophète a prêché sur ça. Nous savons parce que vous connaissez beaucoup de prophètes. Vous devez savoir que vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Allez quelque part. Pourquoi vous venez ici Vous pouvez aller vous rassembler ailleurs. Est-ce que je vous donne des gâteaux, je vous donne des faveurs, je ne sais pas, moi, je vous fais des, des faveurs, je ne sais pas très bien. Pourquoi vous venez dans cette endroit Les lampes, effectivement, de s'éteindre, effectivement, s'éteindre, mais lampes commence à s'éteindre. Ça veut dire que s'il s'éteigne, nous ne pouvons pas voir. Mais ce qui était différent avec le, les vierges sages, c'est qu'elles avaient pris de l'huile avec elles. Vous savez ce que signifie l'huile vous, oh, vous savez ce que signifie l'huile L'huile signifie le Saint-Esprit. Oh le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il est Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la lumière. Du monde. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur. La révélation de la parole du Fils de Dieu, elle est nécessaire et continue jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Amen. Amen. Si Dieu ne révèle plus sa parole, nous sommes dans le ténèbre. Vous savez pourquoi ils sont tombés dans les domes des créneaux Parce qu'il n'y avait plus de lumière. sur ce qu'on a fait dans son ce message C'est la vérité. Amen. Quand je parlais d'autrefois en disant, nous ne sommes pas obligés de pouvoir ouvrir son cœur pour pouvoir parler à un jeune homme, Oh, frère, je sais que ça crée ce que je Pensez-vous que je peux me tenir ici et faire une déclaration sans savoir pourquoi Yeah. Yeah. Vous pensez vraiment que je peux là me tenir, surtout par rapport avec le mariage, mm -hmm. qui est le thème le plus sensible pour les gens qui sont assis ici, qui sont en connexion, parce que ces prédications sont écoutées presque partout. Mm -hmm. Je vais seulement dire ça pour faire plaisir aux gens. Comme nous l'entendons, je vais clarifier. Comme nous l'entendons dans la scènes d'Église, dans les choses qui concerne Dieu, il n'y a pas une place dans l'Église qui soit une obligation. Amen. Amen. Amen. Oui, c'est oui, vrai. Et je n'ai jamais vu dans la Bible ici, ils ont les prophètes. Clairement, une telle chose comme et avant le mariage, il faut que la, la jeune fille confesse au jeune homme. Et dans ce message, c'est une règle d'or. Quand un frère s'approche d'une soeur, c'est elle, et bien c'est toi. Dis-moi maintenant tout ce qui s'est passé dans ta propre vie. Alors je pose la question aussi. Il faut que te dise là pourquoi Pour que tu prennes la décision C'est cela, non hein Parce que je veux être sûr maintenant pour que je prenne une décision ferme. Alors je vais vous poser la question. Je veux que vous compreniez ces choses de manière C'est claire et biblique. C'est Qu'est-ce Qu que nous, nous savons selon les scènes d'écriture pour un frère qui veut se marier je vais aller dans les journaux Regardez, je cherche, euh, ou bien dans les magazines là, je vais ah, voir qu'il y les minces là, un peu un peu mince, là je veux, ou bien aller euh, sur internet, je vais voir. Ah. Ou bien il s'élève comme ça, il dit, dans notre église, je ne sais pas où je vais dans l'église là. Ah. Puis il va, va. il commence à voir, il s'asside, j'ai bien, je vais écouter la parole, mais en fait, il regarde le soeur, moi, laquelle, et qui, peut, les, qui peut être la seule là qui va chercher. Quand tu fais ça, tu es pire qu'un pays. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu es pire qu'un païen. Un véritable fils de Dieu. Vous, vous écoutez? écoutez Un véritable fils de Dieu, quand il veut se marier, il se met à jour. Amen. Amen. Amen. Il doit prier de tout son cœur pour chercher la face de son père. Alléluia. Amen. Je vais simplement aller tout petit peu, regardez. Je dis que nous aurons vraiment le temps de mettre pour la pour que je ne peux plus Il doit chercher la face de son Dieu pour que le Seigneur de tout son cœur lui révèle Amen. la Amen. femme Amen. qui lui est destinée. Amen. Amen. Amen. Si Dieu t'a révélé la femme, Alléluia. elle est conforme à sa volonté, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Dieu te convainc et convainc aussi la sœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons avoir du respect hein? pour les choses de Dieu Amen. et la parole de Dieu. Amen. Ne critiquez pas vite en courant, mais quand vous écoutez, frère, allez prier. Amen. Amen. Donc, si Dieu te révèle que celle-là est tienne, ton Dieu en toi te dit que cette fille-là, je te l'ai donnée. C'est ma fille. Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur Il va se passer ceci. Voici donc celle qui est hausse de mes Les chers de ma chère. Avez-vous remarqué, parce que peut-être c'est un peu férié, avez-vous remarqué, Adam dit Ève, eh, assieds-toi, dis-moi tout ce que tu as fait <rire> avant que j'aille plus loin déclarer encore, dis-moi vraiment qu'est-ce que tu as fait, est-ce qu'avant de venir ici, tu as été avec, tu as pas dit, vous avez vu ça Non, Au commencement de la méthode. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est l'écriture. C'est ça. Vous souvenez pour que vous puissiez encore vous vous avez donné ici, un frère, il aimait tellement son Dieu qu'il a eu dans le cœur de pouvoir se marier. Il a cherché, Dieu l'a pris. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur Jésus, mon sauveur. Je veux me marier, mais je veux que toi tu me donnes la femme qui me fait. Et maintenant, je vais te demander de pouvoir m'aider. Parce que ce matin, je vais à l'église. Lorsque j'arriverai à l'Assemblée chez que j'entrerai, je, je m'assierai. La sœur avec elle. Je resterai dans la salle. Celle-là sera la fin que tu me Quand ton matin, il vient, il rentre il s'assit dans la salle. Il voit une sœur qui vient avec un frère. Il rentre et s'assit. Vous connaissez cela? je vais vous écouter. Il s'assit avec un frère. Et puis début minutes le frère sort. Le frère vous se dire non. Non, je veux qu'elle est mariée. Puisque Brad est venu avec un frère et le sait, et puis le frère est parti à la toilette, le frère sait qu'elle ne va pas le faire revenir. Et puis il s'est ça, Il s'approche de la soeur. Il dit ma sœur, voilà ce que j'ai à te dire. Ce que j'ai prié Dieu. J'ai dit que non. J'ai dit Seigneur, je vais me marier maintenant, je vais arriver le matin à l'assemblée, la femme que tu m'auras donnée sera celle à que je resterai avec pendant un instant où il n'y a personne. C'est le même Et voilà, je suis là, assis. Et tu es là, assis. Toi et moi. Alors moi, je voudrais que tu sois ma euh, femme. dit, tu n'as pas remarqué que j'étais accompagné Il dit, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'ai prié Dieu. Et j'ai vu que Dieu a fait que je sois avec toi ici. Le monsieur qui venu avec toi, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai plus vu je suis là qui t'a pas vu que je dis mais il est parti nous sommes rassemblés toi alors regardez comment dieu est bon dit? alors la soeur la soeur dit au frère tu vois le monsieur que tu as vu là qui va amener c'est pas mon mal c'est parce que je suis là mais bon. Je vous pose la question. Le frère, c'est la sœur, elle, c'est la sœur, elle, dans son cœur, voyant effectivement les gestes d'amour que le frère lui a ramenés. Amen. C'est ça. Puis, frère et sœur, je vais vous montrer encore quelque chose. Amen. Ouais. Vous connaissez Abraham Amen. Parce qu'Abraham a voulu que son fils Isaac, suivez Puis se marier Il a envoyé son serviteur. Cet homme a fait une prière. Il aimait Abraham. Il aimait Dieu d'Abraham. Il croyait en ses dieux. Il dit si je peux trouver grâce à tes yeux. Oh Dieu Le Dieu de mon Seigneur Abraham. Elle dit, mais Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver la femme qu'il faut pour le Fils de ton serviteur. Donc, c'est un peu comme le Saint-Esprit. Vous suivez. Je veux que vous suiviez, frères et sœurs, parce que pour que vous ne fassiez pas des histoires comme on fait... Vous avez dit, frères, vous savez, je vous observe tout à chacun de vous. Même si je dis rien, c'est parce que Dieu ne veut pas que je dise pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, ne pensez pas que je ne sais pas. Frère, moi ici, je vais revenir vite à Isaac, avec mon frère, il défonce on prie, effectivement. Je lui ai dit, alors, il dit, vous savez, que Dieu le bénisse. il lui avait donné un mot, un jouet, s'il l'a appelé. Il dit, je vais d'abord voir le pasteur, parce que, il se sent qu'il y a quelque chose qui est... Et lui, il a conseillé la personne pour venir me voir dans mon bureau. Parce que vous, ici, les nouvelles fonctions, hein, ça passe et puis, parce qu'on a fait, il ne faut pas aussi, puisque là, s'il vous plaît, frères et sœurs, éteignez votre langue. Oui. Que ce soit le oui. homme âgé, un moins âgé, âgé éteignez votre langue. Oui. Vous vous faites condamner vous-même. Hein. Alors ils ont fait venir en fait la personne par mon bureau, qui avait déjà fait, et puis je vais quand même vous dire, et puis le frère est venu, il s'est assis au pauvre. Elle m'a dit, bon oh, voilà frère, euh, euh, je suis donc allé, je lui ai regardé, oui, problème, non, je fait ce que je devais faire, Il euh, me dit, oui, et puis, euh, je dit bon, elle me dit, je vais te montrer la photo, la photo de ce qu'on a eu à voir. Je dit, donne-moi, donne-moi la photo, celui qui a voulu me donner la photo. Votre attention, s'il vous plaît, frère et Et la photo, on me donne des photos. Regardez, très bien, frère, qui ça. Je commence à regarder les photos. Et avec les photos, hein. Avec les photos, je regardais les photos. Je lui ai dit, c'est pas, vrai, pas vrai. vrai, frère. nous servons un Dieu vivant. Vous ne pouvez pas jouer ah, avec le ah, ah, ah, ah, les dieux comme c'était des grands-parents, ah, je ne sais pas moi, quoi, mais vous ah, devez ah, avoir ah, du respect. Ah, Juste en regardant les photos, je regarde la photo, j'ai dit, frère. Sur la photo, c'était que le frère et la personne, mais qu'ils sont mariés. C'est ce que j'ai vu. Et puis, je passe la photo et puis je vois me dit, maintenant la photo de, la, de, la, de la Sur la photo, puis je regarde, il dit ça c'est ça c'est avant. Quand on dit, ça c'est d'abord c'était le jour mariage, et puis ça c'est la photo avant, c'est je regarde. Quand je regardais la photo, je veux regarder, je lui dis. Cette personne ici, elle a combien d'enfants Il a dit. J'ai dit, combien d'enfants elle a Rien qu'en regardant la photo, mais ce n'est pas montré qu'elle a des enfants. Et j'ai dit, combien d'enfants Il dit, il y en a autant. Mais en fait, on avait caché ça. Qui y pitié dans mon cœur, il me dit est-ce que maintenant, dans quelle situation je me trouve, est-ce que je peux annuler Je peux faire quoi Il me dit les problèmes que vous avez, c'est -ce que vous n'avez pas confiance en votre pasteur. Je juste dit Oh, pasteur, non, je sais que vous ne croyez pas. Pasteur, nous vous aimons, je sais que vous ne m'aimez pas. C'est les aventures que vous faites, je sais. Vous voyez, vous n'avez pas eu confiance en votre pasteur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que vous fassiez Parce que je ne peux pas vous dire quelque chose. Et pour ça, je voudrais t'en aider le frère. Alors, regardez très bien, parce que les serviteurs d'Abraham en ont. Seigneur, que la jeune fille qui viendra, auquel je demanderai de moi voir, et qui répondra, non seulement à toi, mais aussi à tes chameaux, que cela soit celle que tu as destinée au fils de ton serviteur. Et prier comme ça, il s'est assis au bruit. Réméda, quitte sa maison, avec la cruche, effectivement, pour venir pousser. Il demande à Rebecca de l'homme, dit non seulement pour toi, mais pour tous tes champs. Vous vous souvenez, non L'homme a failli tomber par terre. Alléluia. Maintenant je vais savoir de quelle famille, parce que mon maître avait dit, passez les païens Alléluia. Amen. Amen! ma famille Il dit, tu dit, oh, je suis fille de, de, de la. Pardon De qui Il a pas envie hein, de me tuer Il va me monter d'abord. Eh bien, évidemment, c'était en fait de la famille de. Exactement. Regardez ceci. Quand le Seigneur était dans la chose, n'est-ce pas Vous me suivez Amen. Le moment était venu les paroles à la joie. Libée. Mais il il dit, mais le serviteur dit, mais ne faites pas retarder mon voyage, parce que tu n'es pas pour ta Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, tu as fait réussir, c'est toi vraiment, la ça c'est toi. Isaac était voilà ou pas Alors maintenant, on demande la fille, est-ce que tu mal Il y a sans tarder. Mais maintenant, Rebecca monte sur le chameau. Pour retourner vers vous Pour aller voir Isaac. Isaac euh, sortant de la tristesse, de, de, de sa maman, et puis là, il sort dans le champ, on te la prière, Regardez, il voit de loin, les chamo qui vient. Regardez, s'il vous plaît, ce frère de ce, et Et qu'est-ce qui s'est passé là Quand Rebecca lève les yeux, elle voit dans cet endroit aussi désert, vous savez, où il y a des arbres, il voit un homme qui était là au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé il posa la question, qui est donc cet homme-là Parce que les serviteurs lui a dit, eh bien, le voici. Amen. Et aussitôt, quand il arriva auprès d'Isa, Isaac avaient dit, assieds-toi sur le tabouret. <rire> Depuis que Dieu était c'est ton père, parce que ça, je dois savoir avant enfin, de... <rire> Dis-moi, depuis que tu étais là-bas, personne n'a tourné. On a eu, on a eu, on a eu. Est-ce que Isaac a fait ça? Non. Quand l'amour se lance, Amen. quand c'est Dieu dans la chose, Amen. Vous n'avez Amen. pas considéré Amen. C'est le cœur qui est Oui, Amen. Amen. La Bible dit une chose c'est que. L'amour couvre une de C'est comme, je donnerai encore des exemples un peu plus. Prenons des exemples. Parce que vous voulez ça. Un frère, il va épouser une soeur. Et cette soeur, elle probablement réel. C'est pas pour l'un Il Parce que quand même, vous devez quand même passer par la belle défenseur et non. Vous lui demandez la main. Selon le message, selon le message, vous devez poser la question à la sœur pour qu'elle vous confesse tout. nest ce pas vrai, tout ce message on me dit non. Mm -hmm. bien, vous allez faire asseoir la sœur là, et vous ici, qu'est-ce que vous allez poser vos questions? Combien, combien est-ce que tu as été connu par les hommes dans ta vie Je vous pose la question, parce que vous savez qu'elle est une veuve. C'est une veuve, donc il a quand même eu des hommes dans sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous raconte? C'est une veuve il a des hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il a, a qu'est-ce que vous, parce que le message a dit, alors vous allez soirée, ça, c'est des rites. Alors, qu'est-ce que vous pouvez poser comme question? Qu'est-ce qu'il a jamais connu des hommes? Mais il a quand même connu des hommes. Si vous l'avez aimé, c'est parce que vous l'avez aimé dans son état. Vous Amen. Amen. Amen. voyez, frère, ce n'est pas une religion. Amen. Maintenant, je veux encore vous ramener encore quelque chose. Vous savez, quand est-ce que toi, mon frère et toi, ma soeur, tu sens dans ton cœur le désir de pouvoir réellement dire au Seigneur ce que tu as fait. Avant que tu puisses être touché par la parole de Dieu, ou après. Quand est-ce que vous vous répondez devant le Seigneur Avant, Avant ou après Parce qu'avant, ça n'a pas de sens. Hein. Vous savez pourquoi vous lui dites ⁇ Pardon Seigneur !⁇ Parce que son amour est touché. La repentance n'est pas forcée. Amen. Les catholiques ont fait leur confession. Dieu a dit sur le cœur qu'il a été très touché. Quand tu aimes l'homme, parce que ce n'est pas quand l'homme vient, non, il faut que cet homme-là prouve effectivement que tu lui appartiens. C'est toi qui vas épouser. Amen. Amen. Oh frère, frère, comme vous faites, vous savez, vous savez, vous savez quand, on, quand on parle par exemple d'une fiançaille, et comme si dans ce temps on a fait savoir aussi que... François Gabriel dit à Marie, à Joseph, il, il craint pas de de Marie d'un femme. Vous voyez Mais ils étaient fiancés. En fait, Marie était potentiellement la femme, potentielle, potentielle, la femme de Joseph mais c'est en confiance. Moi, je vais en revenir ici encore un jour, toujours ici. Un frère ici. Comme tous sont des docteurs, je n'étais pas là, je crois que tu es revenu, je ne sais pas où j'étais, j'étais revenu, j'étais là. Où parti, où venu, ça, je suis revenu. J'entends simplement, il me dit, oui, euh, je dois aller voir la, la famille de, de la soeur, qui était une soeur qui était ici. Pour faire ce qu'il avait pris des frères qui étaient ici, qui sont, partis, qui sont partis avec eux. Je vais vous citer son nom. Ils sont partis ben, pour faire les cérémonies et tout ça. Ils ont dit, moi je pas vraiment ou Et alors, euh, ils sont venus. Puis moi je suis revenu. On m'appellent Je ont dit mon pasteur, frère, je vais te dire quelque chose, je vais te voir. Moi j'ai été donc demander la main de la soeur Anne. Il s'appelait, il s'appelle Augustin Manda, Augustin Manda, c'est son nom. Et alors, euh, il me dit, frère, voilà, je vais te parler, je dis, pas de problème, je suis allé, j'ai noté la sœur, je dis, gloire à Dieu. J'ai dit, Dieu, oui, Dieu m'a monté, c'était ma femme, je dis, gloire à Dieu. Et, et alors, maintenant, qu'est-ce que vos alternatives, c'est pour le, le, la bénédiction à l'Assemblée, j'ai dis ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit, voilà, frère, je vais justement te dire que, euh, voilà, comme, comme, comme la Bible le dit, hein, puis le message de la Bible, il est très bien. Il dit, oui, le message dit quoi Eh bien, d'abord, je vais te dire qu'elle euh, attend famille déjà. Alors, écoutez, s'il vous plaît. Elle attend famille déjà, il me dit, oui, oui. Il me dit, mais alors, pourquoi, donc, Qu'est-ce qui s'est passé Il dit, mais, n'est-ce pas que l'ange a dit que, euh, à Joseph que. Elle était donc, je vous dis en vérité, mon frère et soeur, n'est-ce pas que l'ange a dit à Joseph que ne crains pas de prendre Marie avant Moi, ouais. parce Moi, puisque je lui ai demandé la main, il a dit oui, ben, je suis allé. Et, et puis, bah, le ballon est là. C'est mon bébé, et c'est ma femme. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise Puisqu'il a lu. C'est ça, frère. C'est ça, frère. Dieu, Marie, Dieu a bien dit que c'était la femme. la femme. Alors moi aussi. Augustin Manda. Il vit encore. Et ça nous a créé un problème ici, vous savez. Non, c'est ici, il a fait Parce que quand c'est parti comme ça, c'est difficile. Vous voyez, frère, il faut connaître pensée. Les fiançailles, c'est les fiançailles. Amen. Euh... Chaque chose doit être sa simple. Je ne vais pas le prendre de temps aujourd'hui. Juste simplement pour vous dire, je voulais simplement que vous puissiez voir que ce n'est pas de la place. On dit comme ça. Dieu est en train mm -hmm. de nous conduire dans les choses pour que nous mettions Dieu Amen. à leur juste place. Parce que quand quelqu'un aime l'autre, effectivement, et qu'il s'en que alors mais c'est normal qu'il puisse qu se confier à son mère. Ou à confier. C'est Parce qu'il sait que là, nous sommes arrivés à un point tel qu'il m'aime et que nous devons nous marier. Pas des gens comme si il vient, il dit Moi, Je vous aime seul, alors euh, voilà, j'ai demandé la main, parce qu'il nous le message. Tu vas ouvrir les livres comme ça. Et puis demain, il va partir. Vous connaissez le canon Quand il part avec ton livre là ouvert. Puisqu'il n'est pas spirituel, tout le monde sait. Et vous voulez que moi, je dise, oh oui, en tout cas, il faut, parce que le message l'a qu'est-ce que le message Tout ce que l'on entend pardon, je suis chou, il faut ramener. Et alors au rythme de la parole de Dieu, avec la lumière du Seigneur, pour que le peuple de Dieu soit. Nous avons beaucoup de normes que nous avons arrêté dans les églises où nous étions, et sachant, il faut que sachons, pour que ce monde arrive. Amen. Nous avons besoin d'abord par les Amen. pour que nous sachions où nous allons. Afin mm -hmm. qu'on ne soit pas à un frère vienne, vient, assieds-toi, tu as sa maladie. Non, je n'ai pas à pouvoir te rendre compte, parce que je rends compte simplement à celui qui est mon mari. Amen. Suivez cela, la personne avec qui je sais qu'il y a un lien, parce qu'avec toi, je n'ai pas les liens, Amen. tu m'as demandé la main, je ne sais pas si demain tu vas changer la vie. Il y a un engagement. Vous savez, quand on parle même des fiançailles, il faut d'abord savoir ce que c'est que les fiançailles Amen. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère en fait, quand vous allez demander la main à une personne. Ce n'est pas le jour pour la slave. J'aimerais bien que nous puissions comprendre une chose. Nous ne au jour. Soyez en paix. Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser quelque chose que sans la lumière. Nous marchons donc dans le ténèbre. Nous avons besoin de la lumière. Pour que nous sachions effectivement si ce que nous faisons est bon ou pas. Et pour cela, jusqu'à ces jours, cette lumière doit continuer toujours à prier pour nous. Pour que nous puissions être maintenus dans notre actualité de tous les jours. Frères et sœurs, imaginez, je là. Imaginez que ici, maintenant, nous avons la prédication, je viens avec la brochure et comme le lever du soleil. Et je vous prêche ça. Mais chez vous, vous avez des problèmes de foyer. Vous avez ces comme les lieux, les pays se sont gloire à Dieu. Et puis on part. Nous avons besoin de la lumière Amen. pour nous parler aussi de nos problèmes. actuels, Alléluia, avec la lumière, le message du temps du soir. Amen. Alors si nous sommes de la lumière, nous sommes sûrs et certains que nous atteindrons le but. Nous avons donc assuré, qu'effectivement que... Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe Nous voyons. Amen. Nous voyons où nous allons. Et nous voyons aussi que celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés. Je termine par là. Il est en train de nous vêtir. Amen. Je vois le vêtement de qu'il prend. C'est vrai, frère. Il lui a été donné de ses vêtements. Vous savez. Donc je vois quoi? Qu ce quoi. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement ce sont les œuvres juste. Amen. Amen. Je vois que dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Et ce qui sort de moi, c'est quelque chose. Ce qui y a Christ en moi. Okay. Et les œuvres de Christ se manifestent en moi. Je vais donc de manifestations, de, des manifestations de manifestation pour atteindre la perfection de Christ okay. et avoir cette nature effectivement de Dieu manifestée. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je vis non pour moi, je vis pour les autres. Et c'est là qu'il témoigne que je suis un fils de Dieu, parce que Christ est en moi. Alors maintenant, je peux aussi vivre aussi pour que les autres puissent réellement vivre, parce que aussi longtemps que le chandelier est là, j'ai la grâce de voir effectivement ce que le Seigneur veut que je puisse voir. La lumière apparaît, les ténèbres sont disciple, Alors j'ai l'assurance de marcher sur le chemin. Il y a un cantique qui dit sur le chemin de la santé. Alléluia. Nous Nous lèvons-nous. Nous allons chanter cela. Et puis nous allons prier ensemble. Vous le connaissez, non Alléluia.